Le vieillage demande des, des solutions nouvelles que euh, les, les politiques ou les administratifs n'imaginent pas. Ou s'ils l'imaginent, euh, ils y vont tout doucement.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 J'ai rêvé d'une maison de retraite autogérée. Euh, les copines et, et d'autres femmes euh, sont venues et ont perfectionné l'idée première. Nous avons éliminé d'emblée les architectes qui avaient déjà fait des EHPAD, établissements pour personnes âgées. On s'est dit, s'ils ont construit des, des hôpitaux et des maisons pour des gens qui sont déjà un peu gâteux,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 euh, la solidarité, le féminisme, la laïcité et l'écologie. On vit collectivement, c'est très très bien, euh, dans des logements adéquats, euh, on peut vieillir tranquille. Alors ça se passe souvent par palier. Elles ont mis des petites tapes sur le palier qui est assez large et elles prennent leur petit-déj' par exemple.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 Ces maisons sont prévues pour des gens qui rêvent autrement, donc qui demandent des mesures dérogatoires. Or en France, on construit des lois, des règlements, il y en a, des, il y en a bien de trop d'ailleurs. Mais les parents pauvres sont les mesures dérogatoires, parce que ça fait bouger les lignes. Parce qu'il faut bien se dire que le rêve, un beau jour se heurte aux réalités, et qu'il convient de trouver des compromis entre l'existant et le peut-être. Et c'est toute la difficulté d'un projet innovant.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 Que créatrice. Je prétends que les vieux sont l'avant-garde éclair éclairée. <rire> c'est drôle, parce que l'avant-garde éclairée, on pense toujours que c'est la jeunesse. Nous sommes justement dans cette vision non consommatrice, cette vision non productiviste, parce qu'on parce que est vieille et que plus personne ne veut de nous. Et puis de toute façon, on trouve que le temps choisi, c'est merveilleux, parce qu'on peut le remplir de différentes façons. Donc euh, je pense que nous avons des choses nouvelles à dire et que les grandes utopistes aujourd'hui pourraient être les vieilles. J'aime beaucoup là sur le, sur le kakemono que vous avez vu dans la salle, il euh, y a ouais. un mot de Hans Ernst Bloch. Et il disait en substance, l'utopie n'est jamais que planter les racines du futur pour faire advenir une autre société.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 Là, la sclérose arrive très très vite parce que quand on est sûr de quelque chose, il est évident que ce quelque chose, le temps, le temps file et ce quelque chose devient caduque très très vite. Il convient de faire le vide parce que le vide, ça aspire, ça aspire des choses. Le plein, il n'y a, a plus de place. Donc je pense qu'il faut, il faut, il faut retrouver sa résonance. Il faut retrouver ce beau vibrato qui nous habite tous et que nous comblons de consommation d'objets, de trop de nourriture, de trop de tout. Dans nos pays riches, nous vivons de trop de tout et que ce beau vibrato est, est étouffé nous ne, pour devenir opaque. Ne plus devenir, ne plus jamais devenir opaque, mais au contraire, rester des êtres de résonance et pas de raisonnement. Un peu de raisonnement. La maison des Babagas, elle entend bien ne pas rester murée dans sa, dans sa jolie maison, là, dans son bel immeuble, mais faire des repas de quartier, faire des cinémas-débats, faire des conférences-débats. J'aimerais travailler sur un centre du vieillissement parce que je pense que les bonnes questions aujourd'hui demandent des bonnes réponses et qu'aujourd'hui on a des vieilles questions qui, le, qui, qui nous offrent des réponses qui sont un peu obsolètes déjà. Donc j'aimerais modifier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 un peuple énorme, mais il faudrait associer les pouvoirs publics à ça parce qu'ils ont le pouvoir, ils ont les sous. L'utopie serait qu'on trouve d'autres systèmes pour, pour vieillir correctement, décemment. Et moi ici, je veux qu'on implante une culture intelligente. Donc j'aimerais que, à travers la culture, la modélisation, la modélisation se modifie